L'ergonome, il est là pour comprendre le travail et essayer au maximum de l'adapter à la personne qu'il réalise. Adapter ou concevoir des situations de travail, c'est le métier de l'ergonome.